Attendez, il faut que je trouve un moyen de faire une, une, une, une, une intro drôle. Je sais pas <rires> c'est drôle. Bonsoir à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour la vidéo de la semaine dernière qui a fait un carton. Clairement, vous avez trop kiffé, donc ça, vous fait, ça me fait trop plaisir. On se retrouve, mesdames et messieurs, pour une vidéo légendaire avec un rôle... Je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas... Vous savez ce que j'allais dire. Vous le saviez Dans Demon Slayer, il y a plusieurs types de rôles, les démons, les slayers et les solos. C'est vrai que dans une game où on est 35, 36 parfois, avoir un des rôles solo est assez rare. Pour vous donner une idée, j'ai été qu'une seule fois solo, deux fois avec cette game. Alors que des Demon Slayer, j'en ai fait des dizaines, voire même des centaines. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'incarne le rôle de Yorichi. Yurichi est un rôle solo qui doit gagner, bien évidemment, seul. Il n'a pas vraiment d'aide. En fait, il a juste un effet de résistance et de force. La journée, alors que la nuit, il n'aura uniquement force. C'est déjà pas mal. Il peut crafter une lame, et cette lame est unbreakable. Elle ne peut pas casser. Qui peut lui donner un certain avantage. Parmi les lames, on peut retrouver, par exemple, les deux cœurs en plus. La force, la speed. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus YouTube se dit. Ce YouTubeur est génial, plus référence la vidéo, plus je deviens riche et célèbre, plus je vous offre des trucs, j'ai de chance d'avoir une meuf. S'il vous plaît. Je vous fais un gros bisou. A tout de suite. Euh, je suis euh, démon. J'ai croisé Tiens. un mec qui m'a donné 4 diamants. Oui Tiens. Oh, oh non, non, non bon. Lenny Si Non, mais <rire> un stack Un stack On oh, ne voit même pas tu l'as On ne voit pas tu l'as Je cherche un mec parce que je sais qu'il est méchant. Je l'ai vu une minute au zéro. Maintenant, il ne le trouve plus. C'est qui Bah, je sais pas, Tu sais qu'il est méchant. Je sais pas, je sais pas. On le suit depuis 10 minutes, on sait pas. Mais oui Est-ce que quelqu'un aurait. Oh, ça y je voudrais un. Oui, oui, oui. Bah, vas-y, mec, viens, on va Attends, y'avait pas euh, UR Too Bad avec Mais pourquoi, ouais. pourquoi, pourquoi, pourquoi vous voulez lui fumer alors que c'est un démon qui est méchant et qui, qui est mort Parce qu'en fait, à, il en traînait fait... avec trois personnes tout à l'heure, très très loin, genre. Bah, il y avait UR Too Bad et putain, l'autre, je sais pas qui c'était. Comment c'est qui UR Too Bad et. Ouais, euh, Il était. Uh, et... oh ah, ah, bah, était avec lui, c'est pour Ah, bah, ça devait être lui qui était avec lui, je pense. Ouais, c'était lui, il était avec Coco, c'est pour ça que je l'ai du coup, il reste Bah, maintenant, on péter la gueule à l'autre. Non, souris. Euh j'ai comme l'impression que, que ouais Vous, vous êtes sûr de votre info là Bah je suis pas sûr, sûr en fait là je suis moi bon, sûr Qui okay, tu es Misan Lequel exactement Mais qui euh, deux. Vous deux Celui ouais. qui l'a fini Salut Mais t'inquiète en fait oui ils sont C'était le Nakime, c'était. Dans un bloc, j'étais dans les abysses. Au oh moins, moi, je... Risto là. il est méchant, c'était les méchants. Aristo euh, par euh, par déduction. Ça va. Ah, mais ah bah, il, il était dans le groupe. Oh non, Sam ah. Sam. Je sais pas si c'est ce gentil <rire> ou méchant. Hein. Attends, c'est quoi ça Vous voyez ce message de mort brouillé dans le chat Ça veut dire que le kill a été effectué dans la Nakime. La Nakime, le château de Nakime. Vous vous en souvenez C'est la dernière vidéo. Une particularité de ce rôle, c'est qu'en fait, lorsqu'il va effectuer des kills qui se passent dans son château, personne ne pourra savoir qui est mort, de quel camp faisait-il partie, et en plus, si on regarde dans le slash DS rôle, la liste de tous les rôles, ils ne seront pas supprimés. C'est un avantage. Pourquoi Parce qu'on peut se faire passer pour un des rôles qui est présent dans cette liste. En effet, si un slayer est mort dans le château de Nakime, on peut se faire passer pour ce rôle, parce que personne ne saura qu'il est mort. Je suis gentil, je suis gentil Ils se sont fait cash devant moi, je suis gentil non, non, non, non, non, je m'en souviens. Oh, Zouzo Oui Zouzo m'a pris un coup comme ça Je t'ai vu Risto, MRCT, je crois que c'est une année qui met. Je l'ai pour les avoir en. Attends, attends, attends, attends Mais là Mais pitié, attends Oh, j'en ai marre Vas-y, Zoé, tu peux le faire Oui, je vais le faire, mais c'est très compliqué là. T'avais MRCT, il me semble que t'avais Kribalt. Bah, il est là Mais pas que. Tirez du bas, Spear, pour sûr Par contre. Ok, ça fait 3, ça fait 3 oui, sur j'ai tous les démons. Ça fait sur 3 sur j'ai tous les démons, mais euh, j'ai les Rekos, si tu veux, ils sont en 200-200. Ah ils, déjà ça. En vrai on peut y aller, il fait jour Il y avait Viper aussi. Et Viper, non, Viper est, est safe, là. moi. Bah il était dedans, donc euh, je sais pas. Mais il était devant moi, vous. Hein. Oh ça vous dit qu'on y en qu qu 200-200 Ouais. Mais ils étaient en 200 si les... je sais pas s'ils les... ont Mais par contre, ils n'étaient pas crié de partout, si. donc autant te dire que les pseudos ils bougeaient de partout. Gego, 200-200. Du coup, il fumait, tant qu'il n'a pas sa cage j'ai eu mon cœur pour raconter. J'étais dans la cage. Bah oui, il vient de me faire un acclimé. Non pas. mais je t'ai vu me chercher. Tu sais pas, Torea, avait pas la Surtout, moi, et où, où c'était Au euh... fond, au fond aussi okay. aussi. Ok. Ah mais tape à l'épée, s'il te plaît, pour 020. C'est vrai <rire> Oui, oui. Mais je vais pas te taper à l'épée. Mais tape Mais pour de vrai Il pense mais à sa lame en fait, donc euh, c'est une seule que.. Je bah oui Mais On ai l'a perdu, hein. Ça hein. rien. Hein. Bah si. Pourquoi tu veux que je te tape à l'épée Parce que... Bon, bah tant pis. Mais pourquoi t'as pas voulu genre tes canaux Ah oui ah, ah ouais. Ça un pas la canaux, Ah hein. oh non mais non, un ninker là. <rire> non t'es solo mais pour de vrai Tiens avec toi Ça va Ouais ça va. Et hey, toi Non ça va pas. Quoi Oh t'as l'air de voir me sauter là. Non, non. En plus je lag. Like. Ah mais oui. arrête Ah vois, oui ça lag like. like beaucoup Oh non le pauvre Gabad genre ah. okay. Oh non T'es gentil ou t'es méchant toi Il est gentil mais tu.. T'es pas ton groupe là qui vient de mourir Ah non, bah oui mais j'étais pas avec eux. Parce qu'on a poursuivi euh, Monsieur CT qui est Nakimé. On s'est séparé. Moi je viens de non, tuer okay. juste Doma là, il y a deux minutes. C'est pour ça que j'aime ça. Je pense que c'était un démon. T'as la démon Bah non, non, j'ai que euh, CT. Y'a Gribalt, Y'a Kenjang, je pense. Gribalt était démon Oh, mais je jure, elle avait raison. RCCT, ouais. Kuchibo, Kuchibo, ouais. Et bah voilà, y'a un démon juste derrière. Et viens, viens, on y va. Il a pas, il a pas sa cage. Tu vois ou pas Ouais, je vois, je vois pas. Et. Ah, mais oui, tout il oui. est de faire hein. nous, Euh, y'a les méchants là. <rire> ils, ils peuvent cage. Ah non, non, ils euh, peuvent mais pas mais cage. Ils, pas cage. ils peuvent pas cage. Ils peuvent pas cage. Ils peuvent pas cage. Ils peuvent pas cage. Ils peuvent pas gauche. Ah, ah On est en 5v2. Okay, ok ok Ils peuvent pas cage hein ouais, On va sur... Euh, mais ils vont sur moi Non mais c'est abusé Sur bas... Euh... Ok ouais. j'ai de banane, il n'y a pas, démon. pas ouais, ouais. de banane, frappes, démon attention j'ai banane de bananes si Adidas le frappe je démarre Ok ok ok Je boost. Mais pourquoi ils ont rush en 2 V 5 C'est parce qu'il doit y avoir un démon ici Il y a un minimum un démon ça, ici Vas-y vas-y c'était loin c'était loin allez-y allez-y allez Faites le faites le faites le, faites -le. Ok. Et bien. de pas de pas pardon pardon pardon pas de de pas de pas de pas pas de pas de pas de pas de pas de pas de pas de pas de pas de pas de pas vrai. C'est vrai de il c'est pas beaucoup de méchants. Hein. Er, NMU, 3 démos, il reste NMU faut démons Ah oui mais où est le train Le train c'est ah des okay. mixteurs c'est l'ennemi euh, c'est sur le sortant qui était méchant. Ah c'était lui notre groupe surtout bad là. Moi regarde j'ai un beau rôle non, mais j'étais tellement mal. Ah c'était mort ils Dans, la... Dans la cage Comme ça fumé c'était mais ils sont trop chauds. Attendez mais il y a beaucoup trop de rôles restants côté Slayer pour le nombre de gens qui sont morts en fait. Donc, au final, c'est assez even. Hein. Et soit les solos sont morts dans la cage et du coup, c'est pour ça qu'on les voit pas. Soit il y a beaucoup de slayers qui sont morts dans la cage et c'est pour ça qu'on les voit pas. Soit il y a des ah, démons mais... qui sont morts dans la cage et du coup, là, c'est vraiment stomp. Vas-y, t'as la Nakime, Ça fait 6. Ouais, clairement. Euh, les démons s'appellent nous. Bon, ça a été plus chiant quoi. Et Kagaku, il avait... du coup. Donc, en vrai, euh, dans tous les cas, là, je pense que les démons c'est pour ça. Oh, je okay. peux 2v1, mais euh... je pense que j'aurais. Les gars, j'aurais. Il, a... il reste trop peu de slayers, je pense. Il faut qu'on aille dans l'ultrain. Ah oui bah c'est l'agneau Non c'est la nuit là, c'est l'agneau encore dans le combandon. Littéralement de 1v1 dans la cage euh, le, le Dakime hein. C'est grave galère de Regen 24 sais ouais. ouais. Imagine C'est euh... ouais. 1v1 contre Dakime. En plus contre CT qui est pas mauvais. Ouais. Donc t'es contre un mec qui est pas mauvais qui a force résistance. Deux jours Ouais franchement y a pas beaucoup de rôles qui peuvent compter ça quoi. Bon ça serait moche de shooter pour ça quand même C'est quoi ça en vrai Franchement, va... t'as un v un mec Genre dans la cage qui a force Résistance no fall et toi t'as weakness piste, Alors euh bon bah c'est à dire que Résistance 24 coeurs, enfin 26 en l'occurrence à l'époque C'est vraiment pété Mais comment t'as Résistance et ça... 26 coeurs Bah non, en bah, fait genre... Mais c'est sûr que t'as fight dans la game donc ta lame elle est pas sur tes brocs Je t'assure que vraiment elle a broc pendant le fight de Nakime Bon, je oui il clame quoi, genre vraiment il clame en Je l'ai senti ouais. passer. Hein. Bah, Après voilà, genre, on a toujours aucune info sur toi quoi. What mais frère, enfin, euh... ah. bah, tu comptes pas oh, Bah ouais, mais bah, enfin. J'ai si. tu... tué des spontanes. Non, non, non, non, non, non, non, non. Est-ce qu'on t'a ta game en butant Muzan ou quoi Bah non, non, non. Non, ok, donc c'est bon. Bah ça s'est vu au début de la game quoi. Bah ça s'est vu, c'est tout est relatif, mais c'est. Ouais. C'était là quoi. Vous vous souvenez quand je vous parlais des rôles de Nakime qui sont cachés nanani nanana Là c'est d'autant plus important. Je vais essayer de me faire passer pour Tomuka et j'espère qu'il n'est pas encore en vie. C'est un risque que je prends mais si ça passe les gars, eh ben je serai safe durant toute la partie. Je vais essayer de les tromper avec mes bots Death Rider 1. Mais par contre vraiment je, je captais pas comment ça peut être visible en début de game alors qu'en début de game quand il est arrivé au middle c'était à une heure. Par contre là, l'animal je vais le démarrer, il a vraiment... Putain de compresseur, il a buté deux mecs devant nous Ils n'ont rien faire. Tu <rire> veux pas quoi bah, En vrai, il faut prendre moi j'ai envie d'aller dans la cage. Hein. Bah moi j'ai zéro gap. Parce que je pense non. pas, honnêtement, honnêtement, je pense pas qu'ils vont venir. J'ai pas, pas entendu du moi, Viper méchant à un moment. Non, je t'avouais, non, non, mais à mon avis, mais vois, quoi qu'ils soient pas méchants parce que... Bah Ember, mon rôle il est obvious, et t'aurais y à en vraiment deux secondes, genre vraiment. Et du coup, bah là, oui C'est le rôle de l'essayer. Bah, OK. Mais écrit pas Ah non non non. Enfin euh ah, du coup, hein. il y a Ah un non non non non non. Ah mais non non pas non pas non pas non. Pas Franchement, non. Okay, OK. OK, okay. Riz. attends, attends c'est bon OK. Je vais aller roll cap. Viens pas encore. Ça 100 Bah attends. Oui, être mieux quoi. Ah. oui. Ça pourrait aller mieux quoi. Ya aucun problème. Ok. En fait, j'ai vu que il ça. Pourtant, la map, elle est bon pas es faite pour, petit indice par pas là. Oh bah lui, quoi Elle cool, a pas pu réparer mes deux coeurs. Imagine, c'est lui. je En <rire> vrai, je sais que t'as capté son rôle, mais moi j'ai pas capté parce que. Clairement, je fais pas oh, assez souvent. Oh bah non, j'ai pas, pas capté, mais j'ai bien être une idée. Quoi. Euh. Pas je regarde un peu les rôles, franchement, mais je comprends pas. Bon, vas-y, on se tide. Ouais, salut. Allez, hop Non, je pense vraiment que Juju il est sauté. Non, mais c'est pas possible. Tu penses que Juju est là bah parce qu'en fait il a pas bougé de la game vrai, il a fait c'est possible et... parce qu'à un moment, je l'ai vu genre, le solo Il, il parce qu'en fait, j'ai que, pas que euh... genre Il est pas trop là ouais, quoi. Il est un absent. Ouais je vois. Oh j'ai envie de faire un truc mais... Bah en vrai, en vrai même s'il est solo clairement honnêtement, euh, c'est plutôt ouais, en train peux, de le en garder. En vrai, je... bah, y, a, y a clairement un train à détruire avec 3 démons et une ennemi. Autant les envoyer dans le train genre non C'est abusé, ils sont où Genre ils vont pas venir Apparemment non, ils vont quand même le train en, oh, en fait, je me dis, me ah, je je dis ton rôle il est facilement cravable oui. mais la map, je sais pas. Euh, je bon, vois pas, bon, pas bon. à quel moment genre t'as pu. A euh... tout moment, Bijan et Solo ils nous ont dans le train. Oui. Allez, allez dans le train, vas-y, allez. Ouais. ouais. Euh, juste par contre. Il est pas, il est euh, pas venu. Putain, je sais pas. Ah si, c'est bon, il est venu. Il est où là Ok, oui, oui, je vois, je vois. Ouais, c'est pas ça. Jamais vu ça dans une partie. Tu l'as vu, tu l'as vu, toi, tu l'as vu, le reste <rire> là ah non j'ai pas vu non. Oh putain mais tes yeux <rire> <rire> Ah si, ah ok, oui, oui, oui, ok, tu veux faire ah, ça je parlais de quelqu'un, ok. C'est pas possible genre... Non c'est bon, il est safe du coup. À quel moment en fait, genre la map elle était pas faite pour. En fait. Bah oui, oui, mais elle l'a vu, elle l'a vu. Oh on l'a vu wesh. Elle l'a, elle a ressenti. Euh, attends je vais euh, je vais faire euh, un petit poison. Là, ah ça. bah ils sont là, ils sont là, ils sont là, vas-y maintenant, maintenant, Quand vous avez... maintenant. Vous avez pas de couilles hein, vous avez le jour. Ouais, bah, bah enfin, on, on vous attend 0! Euh... Bah, ouais, hein, ouais. Ah bah on va pas venir 0! Wesh, ouais, si... ça marche pas mon. Wesh, ouais, y'a le reste un truc là! Wesh ouais, les gars! Ne vous inquiétez pas, je tank! Au oh, calme, au calme! Le chien est low, moi en Bah viens! Tu euh... tu tuez! Ah, C'est nice! Vas-y, continue, avance! Ah, vas-y, ah, vas je fais cette tuer! Ouais, j'ai tué! Et les autres sont tombés? Euh, bah, les démons simples, il bah, y en a un qui est tombé donc. En vrai, en vrai, okay, en vrai, en vrai. Ok, je suis banane, tu continues à avancer, je me cache derrière un truc. Continue à avancer. Il a TP, c'est quel rôle qui TP Il a TP. Comment ça il a TP Bah, tout le monde c'était. Ah non, time. il a TP. Oh, je freeze les gars. Oh non, hé hey, les gars euh, Merde, quel malaise hein C'est moi, j'ai tué vais. le C'est oh, hyper moche de faire ça. Oh c'est hyper mal de faire ça Ah on non non non continue continue continue continue Bah si tu veux hein c'est quand okay. Mais il est, il est pas Yoruchi il a pas speed ça, Ah non non non non, non j'ai pas speed Mais il s'est vu mais vas-y il a cette speed Il est là il est là qui sur la racontes Pitié Oh je suis tellement une brûlade. Ah oh, Excuse-moi ouais, oh, Salut Non Bon, ils sont tous en train, ils attendent. Ah non, non, non, non, non, non, non, je suis pas Yorichi. Le reste, ouais, mon si, si, si, le si, reste si, connaît mon rôle. Non, le reste connaît mon rôle. Le reste est mort, du coup, c'est pas bah, parti quoi. Oui, bah bah, bah bah tant pis, tant pis, mais <rire> il connaît <rire> mon rôle. En, en fait, le problème, c'est que moi aussi je connais ton rôle, du coup, euh, oui. Non, bah, non, c'est. Bah, il, il se voit, de... il se voit. Bah non, non, non. Tu veux que je me dévote, oui, oui. frérot Genre, franchement, oui. au bout d'un moment, euh, je vais pas non. me dévote. Voilà, donc arrêtez de commencer. Merci, Non, je joue pas la comédie. Je suis de ce mec, bande de connards. Mais si, en fait. Non, je suis Tomoka. C'est un autre truc de bizarre, c'est que t'as sûrement. Mais Sabito est mort, il est mort ou pas Bah, c'est quoi le rapport Bah, si t'es il faut avoir force, il faut avoir tué le tueur de Sabito. Ah, y'a les gars, y'a Célibister derrière. Oui, bon, bah, non, non, non, je suis Tomoka. J'ai des striders, frérot. Regarde, regarde, regarde, regarde, frérot, regarde. Au bout d'un moment, faut arrêter. J'en ai marre de me faire attaquer pour rien, genre, mais go les tuer par contre. Mais te muquer, mais te avant le calme, c'est moi qui les tue en, en, en fait. Oui, bien sûr. Parce que t'as les rôles des gens que tu tues. Oui, bon. J'ai beau te muquer sur moi quoi. Toi, oui, bon. pas... te te -qu moi, quoi. oui, oui. oui. Un peu quoi. Mais j'en ai marre que les gens essayent de. Oh, mais vas-y, ah. si, mais non si, par contre, le reste pensait solo à 99%. Il était pas nuage. Kizan. Ah, il est bizarre, Il a Merci Merci Mais il avait pas resté du coup bah si, bah si, bah si! Ouais, c'est pas Ah oui, c'est ça. On dans l'équation. Y'a pas de soucis, je vous en veux pas. Un peu quand même. Tu sais où il est, Gaspar? Non, mais non, je sais pas moi. Mais voilà, mais Flambix, c'est quelqu'un Mais voilà, mais je le disais en fait, qu'est-ce que c'était eux deux. Ah, voilà où tout s'est passé pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dorian, elle m'a poussé, voilà, voilà, voilà. Elle a dit t'inquiète je dirais rien. Un... Moi je pense que je suis méchant en fait, dans tous les cas, <rire> et dans tous les cas il est solo. C'est ça. faites une... le calcul, les gars vous me pensez solo depuis tout à l'heure. Si je suis slayer, oui, que là, vous ouais. êtes slayer. Bah... Ouais, tu... euh... mais, mais attends attends. Il disait Mutyro tout à l'heure. Le problème c'est que Flumit il se disait Mutyro aussi, donc euh, voilà. Oh. Donc c'est un des... <rire> c'est un de le... mé... méchant. Ah bah le train est là. Le bas ça vaut le coup d'y aller, on va encore se faire fumer. Euh... Oh, attends, vous voulez qu'on y aille Ouais pas go de son... En vrai oui, oui, il va oui. jamais bouger. On rompiche là. Ah pardon. Le sais ça m'a pas TP dans le train. Ah, c'est parce que t'es déjà rentré dans l'épisode, je crois. T'as pas le droit, je crois. bah, salut. Euh, je sais pas. Bon, 0-0, venez. Vas-y. Allez, c'est bon. je comprends, je suis con. Je pense que Flumit est le sont méchant En fait, s'ils sont méchants, ils traînent à deux. Ils peuvent être quoi Ils peuvent être de démon simple. Ouais, Kutaro et un démon simple. Ah, mais ils sont où Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Salut les gars. Ah ouais, Attends, il fit, se se il se fit, il se fie se là. pourquoi se ah, quoi tu fiches, il Oui, bah, les go go. Ah, okay. okay. non. Oui On va. Plus si oui. Oh, mais. Oui, il est ah, démonstrable, ouais. il est démonstrable. Ouais, ok, bah, le... je jule mon... il est vraiment Muturo alors. Bon, je juge, les safe. Vous êtes juste tous les trois d'un grand Quoi Mais c'est qui le Muturo alors Bah, Muturo, c'est. Bah, c'est d'ailleurs Muturo Oui, c'est Slayer Mais est-ce qu'il est déjà mort, le Rich, on sait même pas. Bah, il est peut-être mort dans la cage, oui. Oui, Je peux vous assurer qu'il est pas mort, le Watcher Bah, c'est peut-être Non, c'est pas juste. Non mais les gars j'ai envie de me prendre. Let's go, je Bah non, il y a aucun monde où Yorichi est ouais. encore vivant en fait. Bah je pense pas que ce soit possible. Hein. Parce que les trois démons simples c'est Kenjax, M-Karma est Ken Jax, M -Karma et Flumit, Cell Big Star il est ennemi Bon Bichard, tu Bah quoi aller vers le train dans 3D, il va. Il est où ah. déjà Il fait jour là donc on peut y aller Ouais. ouais, ouais, ouais go. Allez, Chien. go. Allez, let's go.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 mais c'est là où c'est pété, ennemis. Ennemis, les démons et ennemis devraient avoir un cooldown, tu vois, ils ne devraient pas pouvoir rester infini pendant le train, tu vois. Oh. Au final, ils compent le train. On viendra pas dans le train. Voilà, bisous. Juste pour éviter de faire durer 50 minutes. De plus. C'est solo Ah ouais mais non non mais c'est mon jeu ça ouais, drôle Hop, y'a pas quelqu'un qui est à côté de moi là Si si t'inquiète tu t'arrives Merci, j'avais plus beaucoup de vie, j'ai mal Yorichi <rire> quoi, mais là il a pas fort je crois. Mais je suis pas Yorichi en fait hein. raison, Je suis pas Yorichi hein. de... De On a tué Obanai et tout. Bro. Euh non j'ai pas tué au Si si on l'a tué. Je suis la dernière personne hors démon à être encore en vie Toutes les personnes qui sont actuellement présentes dans la partie sont des démons Je suis tout seul Face à tous les autres joueurs de la partie Et là je suis dans une situation encore plus compliquée Je suis en 2v1 de nuit face à deux démons J'ai force mais eux aussi On est sur un même pied d'égalité Il faut que j'attende la journée La journée je pourrais peut-être effectuer ce 2v1 Qui pourra essayer de me faire gagner la partie jamais, non bon, je seul je... bah, De toute façon je suis le dernier hein, donc euh, vous êtes obligé quoi j'ai perdu mon abs en fait, c'est. Bah moi aussi j'ai perdu mon absor c'est. Et non non non vous faites erreur les gars, je vous je le dis. Je jure qu'on a perdu mon Non non fait vous faites fait erreur, je ne que suis que pas Yorichi où Après, il est maintenant mais en fait c'est les méchants, il est pas trahi... Ah oui mais. Ah mais t'as suivi la game hein Ah non mais vraiment je... C'est chaud Non non mais je suis pas Yorichi Ouais, ouais je t'ai raté d'un coup on manger un petit peu parce que j'ai faim. J'avoue que je ne sais pas quoi faire. Je suis dans une situation délicate, je suis contre deux démons et je suis seul. Je fais la voix, je fais la je fais la C'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo, voilà. Il va maintenant faire jour. C'est le moment pour moi de me retourner et d'essayer de les tuer. C'est qui tout double, ça passe ou ça casse. On comme ça, mais... Il est peut-être celui À tout moment, il est au-dessus de nous et il essayer de faire peur. Il fait mal quand même pour un sabito. Ah oui, j'ai plus mon absent encore une fois. <rire> oh oh. Speed 2. Bon Vas-y. Euh, c'est vrai ce mensonge. Ah oui. oui, oui. Oh, oh, oh. Mon heure. <rire> j'ai envie de soulever ma daronne. Pardon. <rire> Excusez-moi. J'ai c'est maintenant, c'est jour. C'est maintenant. Attends, là maintenant, faut que j'aille dans le train là Non. Non. Où est le train On a fait un de faire des groupes de deux. Voilà. C'est Genji Axe en plus, qui a forcé pour pas aller dans le train. Hein. Enfin, pour qu'on reste dans le train. Tempo, tempo, tempo. J'ai pas touché Mais Genji c'est un un tryharder. Bien bah, sûr, tu le découvres que maintenant En vrai, tu peux gagner au heal et au. Euh, et, et à l'effet. Attends, on attend, on attend une minute de plus et après on fight. Mais oh, tu me, me, me dépètes, hein, Genji Axe. LOL on a pas d'absolu Ah t'es vraiment le mieux qu'à du coup, oh, lol Gros lol Il a 2 là, basiquement Non Non, j'étais pas lourd. Mais en... Mais si je vois ta oui, vie, vie. <rire> Bah j'ai vraiment des coeurs oui. encore. Bah au moins on joue toujours quoi, c'est mieux que si il bonne pour toi. Quoi. Oh. T'as fait une baiser, hein Wesh, il m'a baisé, c'est bon. C'est bon, je s'en vais J'ai une. Wesh. Ah, il est mort Yes Ouh Donc là, je suis contre le ennemi. En final. Oui, aussi, aussi, aussi. La victoire est au bout du tunnel, c'est en face de moi, c'est tout droit, il faut que j'y aille, je peux le faire. La dernière personne me barrant la route de cette victoire avec ce rôle solo est le Nmu. Nmu est un rôle assez simple, il vit dans le train, s'il meurt, il respawn. Le seul moyen de le tuer, c'est de casser son cœur qui est au bout du train. Une fois que celui-ci sera cassé, il suffira juste de le tuer. Le stress pour toi, c'est une scène... Oh mais t'inquiète, stress pas pour moi parce que je stresse déjà C'est pour moi. Si on est deux à stresser, c'est chiant. Après, il y a un vieux proverbe qui dit, pas de stress, y a Farès. Et là, j'y crois. Ok, il faut que je fasse la voix off. Ah, comme ça, Bloodfire, il a plus rien à faire, les gars. C'est l'anniversaire de Bloodfire, n'hésitez pas à lui souhaiter. Hein. Euh, tant que vous êtes là, n'hésitez pas à vous sub, parce que ça me soutient et c'est trop gentil. Du coup, bah, n'hésitez pas à être gentil dans la vie de tous les jours, parce que les gens sont en général méchants. Donc, faites du bien autour de vous. C'est bon, on peut y aller. Oh, ah, il est désolé. Venu. Pas, entendu, euh, tout de suite, euh, pas de soucis, pas de soucis. Bah, ah. j'aurais vraiment contribué à ta game avec euh, la, la mode début et tes trois pièces. Wesh, wesh, wesh. <rire> Ah, là, euh, faut faire non. un choix. Ah non. Ah oh non. non. J'ai pas de gap, hein, donc euh, je vais juste te run dessus à chaque fois. Oui, non, mais t'inquiète. Déjà, j'ai forcé pour fight de le alors Genjax voulait absolument ton poids la nuit, quoi. Oui, non, mais c'est Genjax, il est comme ça. Clique pas, je te dis quand tu cliques. Maintenant Bah. Voilà, il faut qu'on avance tout droit Nous sommes vagoins. En avait un contre le NMU Plusieurs rames de métro nous séparent de la victoire Il va falloir passer petit à petit tous les wagons Alors que des vagues de Nmu vont s'abattre sur moi Tout droit La victoire elle est devant Est-ce que vous la voyez C'est là Vous la voyez écrit victoire Mais comment ils t'ont cru les striders quand t'as dit tout j'ai des striders Oh vraiment Oh non, on peut pas le bloc. De mal. C'est tout droit Vagon 3 C'est plus que loin Ah t'es déjà là en fait, euh, c'est vrai que t'es sur 2, ça. Hop, un chiant, Hop. Non, euh, Là à gauche Là Là Là Ça continue On y va On la voit à la sortie Elle est là On peut le faire j'ai pas bouché euh, la sortie hein. Bah euh, j'ai pas envie de jouer n'importe comment non Bah tu peux, tu peux Je suis pas assez prêt quoi, le nombre de coeurs Par contre j'aimerais bien que tu me bosses pas de passe, s'il te plaît vu que j'ai pas beaucoup de vie C'est toi qui a sorti le l'arc Let's go Attends, je prends un kill en plus Oh bah je peux pas te taper Il leur habilité, j'attends, attends, attends. C'est bon ah, C'est bon, c'est bon, c'est bon On farm les kills Attends, tu peux tomber à un coeur définitif Non, je suis mort je te fais mal pas C'est normal. Il a qu'à cœur. <rire> J'ai fait une fer qu'à dedans. Ouais Let's go C'est ton cœur, frérot. Je twerk sur ton cœur. Okay. Je pensais qu'on allait attendre longtemps La victoire, elle est là, les gars Elle est là J'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous à vous. J'aime la bite. Non, non, pas sûr, en fait.